On est retour à Saint-Arrache 88.1 et 106.7 avec notre invité Victorien Mallette, auteur. Euh, on peut continuer ce même sujet, euh, Victorien, euh, à propos du territoire et euh, peut-être des traditions. Est-ce que tu as vu des traditions spécifiques pour les, euh, les métiers? Euh, <coughs> bon. Les traditions, comme euh, moi, je, je, je retiens maintenant, je, je dois aussi dire que ces traditions-là, elles ont été ad adoptées par les acadiens, par les, les soi-disant euh, d'origine acadienne. Euh, mais quand je, moi, je, je pense souvent au temps où j'étais plus jeune, là, et que j'ai connu les gens qui étaient mes grands-parents, mes grands-oncles, etc. Euh, les gens vivaient beaucoup... Euh, de la nature. Euh, les, les, les, les, les métisses en particulier les, étaient des pêcheurs, des pêcheurs qui avaient marié des Amérindiennes, etc. Et donc l'été, ils faisaient la pêche, pêche à la morue, ils ramassaient la morue, euh, surtout de la morue, euh, qu'ils salaient, puis et du hareng Et c'était utilisé l'hiver comme nourriture. Il n'y avait pas de réfrigération, quoi que ce soit. Et quand la pêche était terminée, les gens faisaient beaucoup la chasse. Et tout ça pour se nourrir, OK? Les gens faisaient beaucoup la chasse. Euh, dans mon coin de pays à moi, euh, les gens faisaient beaucoup la chasse au gibier de mer, qu'on appelle euh, les... les, les... Les, euh, par exemple, du jubier, comme, du jubier des, des volants comme du canard. Un exemple, le canard noir. Mais les gens oui. chassaient aussi beaucoup les oiseaux marins, comme la, un nom traditionnel, la, la moyaque. qu'on appelait ça la moyaque. Oui. Euh, le nom plus, plus français, c'est Eider. Euh, maintenant, les gens chassaient pas pour tuer les, les animaux, mais pour se nourrir. Et puis, les gens chassaient... Euh, les gens chassaient le printemps, l'automne, quand ils avaient faim, ils allaient se tuer un jubier. Et puis, quand les, maintenant le printemps arrivait, les gens se nourrissaient beaucoup des mollusques sur la côte, comme les, les coques, les palourdes etc., etc. Et puis, et les homards, en particulier les homards, autrement les homards. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, euh, les, les, les, les agences gouvernementales sont arrivées sur les lieux, puis ont dit, écoutez, là, euh, ça, ça nous appartient, les ressources, ça nous appartient. Et puis, ils ont dit, maintenant, vous, euh, monsieur Mallet, vous n'avez plus le droit de ramasser les huîtres, vous n'avez plus le droit de ramasser ceci, etc., ça appartient à nous. Puis, à peu près à ce moment-là, il y a des regroupements de, de pêcheurs, si on peut dire, qui se sont appropriés de ces ressources-là. Parce que l'Ottawa a commencé à émettre des permis, des permis pour le mort, des permis pour ceci, des permis pour ça, de sorte que les, les métisses qui, qui utilisaient cet environnement-là pour se nourrir ont perdu cet accès à la ressource. Et ça, ça a causé de gros conflits. Euh, et puis, euh, je dis tout ça pour dire qu'on avait des habitudes de vivre qui nous ont été, comment dirais dirait, enlevées à cause de, des règlements qui sont arrivés. maintenant je ne dis pas que les règlements n'étaient pas nécessaires, parce qu'à un moment donné, la ressource est toujours limitée. Et si les gens s'en servent à toutes sortes de raisons, euh, eh bien, elle ne dure pas longtemps, la ressource. Et c'est pour ça, probablement, qu'il y a eu des, des règlements de mise en place partout au Canada. Mais le résultat de ça, c'est que ça a enlevé à des regroupements qui, traditionnels, comme les métisses. Ça leur a enlevé, un peu ce qu'on dirait, ça leur a enlevé leur façon de se nourrir et de s'habiller. On faisait mmh. non seulement la chasse, mais on faisait aussi le trappage des animaux, comme le lièvre, par exemple. Et le renard pour les fourrures, etc. Tout ça, là, les gens vont, vont nous dire aujourd'hui, mais vous ne vous avez, vous avez plus de. vous n'avez vous plus ces habitudes. Ben oui, ben on les a perdues <rire> comme résultat de ce qui s'est passé. Là. Oui. les liens, euh, les liens familiales entre les familles et les premières nations, est-ce qu'il y en a encore ou tu nous as découvert qu'il avait plus dans le passé qu'aujourd'hui? Bon, et là, si on peut parler quelques instants à propos des Premières Nations dans notre région, c'est qu'à un moment donné, je, ce qui s'est passé, c'est ceux qui restaient encore comme, qui se considéraient encore comme Amérindiens. Parce que nous, comme Métis, on ne se considérait pas comme Amérindiens à ce moment-là. On était Métis. On n'était ni, ni blanc ni, ni autochtone, on était Métis. Mais par contre, il y avait toujours des gens qui, qui se considéraient comme Amérindiens. Mais entre nous et entre nous, mais publiquement, ces Amérindiens-là, il faut dire qu'ils étaient eux aussi pas mal métissés. Okay? Mais Mais c'est pas le seul point que je veux faire. Le point que je veux faire, c'est qu'à un moment donné, euh, ceux qui restaient, le gouvernement est intervenu et dans notre région. Puis il a dit "Vous là, vous autres là, vous allez..." vous étiez là, etc., vous ne pouvez plus commencer à vous, à vous promener partout, on va vous mettre sur des réserves. » Alors là, ils ont placé les, les, les derniers Amérindiens qui se considéraient comme Amérindiens dans des réserves, dans des endroits en particulier. Et puis, euh, c'est à ce moment-là que le contact entre les Amérindiens et le reste de la population, que je diviserai en deux, il y avait dans ce temps-là les Métis et des Acadiens, que le, le contact s'est brisé entre les deux. Et c'est seulement que, au cours des derniers 20-30 ans, que le contact commence à se rétablir. Pourquoi je dis ça? C'est parce que moi, je me rappelle très bien quand j'allais à l'école, je n'ai jamais entendu parler des Amérindiens, des Premières Nations. On n'en parle de pas. Et le mot « métis », c'est mmh. un mot tabou. On ne parlait pas de ça. On, on disait qu'on était des descendants des sauveurs. Mais on n'en parlait pas parce que, en, quand on en parlait, on était pointé du doigt. Alors, c'était un langage qui n'était pas permis. Et tout ça a fait que, dans l'évolution des choses, que les Amérindiens sont restés d'un bord dans des réserves, puis le reste de la population… Et surtout, si on parle d'aujourd'hui, c'est intermélangé, Acadiens avec les Métis, etc., pour former un autre groupe, qui, euh, qui, dont deux groupes qui ne se parlaient pas, les Amérindiens et le reste de la population. Et les Amérindiens euh, sont restés sur des réserves en particulier, comme on avait par exemple Burn Church ou le Restigouche. Euh, et les autres, bien, se sont éparpillés partout dans, dans la région, euh, excepté que dans certains endroits en particulier, comme je mentionnais tantôt, en particulier dans la région de boc et de Chipagan, et dans cette région-là, et de l'autre bord de la baie des Chaleurs, du côté de, de Paspe-Biac en particulier, mais aussi alentour de Grande-Rivière et Port-Daniel, il y a resté des... on dirait des... Il y a resté des, des restants de cette population métisse-là qui sont encore là aujourd'hui et qui se considèrent encore comme étant d'origine métisse. Puis la, la raison que je mentionne cela, c'est que ce qui, ce qui se passe aujourd'hui, c'est comme un renouveau. Euh, en Gaspésie, par exemple, et au Nouveau-Brunswick, et aussi euh, dans la Nouvelle-Écosse, dans la Nouvelle-Écosse en particulier, ce sont les. Les gens d'origine métisse acadienne, euh, euh, tandis qu'autour de la baie des chaleurs c'est le groupe de métisse euh, d'origine française amérindienne qui, qui était là, mais qui aujourd'hui, évidemment, s'est mélangé avec des, des Acadiens. Ces gens-là ont commencé à se réunir autour d'organisations, d'organisations euh, comme de, de, de regroupements métisses. Euh, dans, certains oui, cas, oui, oui. dans certains cas, dans certains cas, c'est peut-être pour obtenir des, des reconnaissances de, de le, du gouvernement fédéral, et peut-être aussi pour obtenir pour voir s'il n'y a pas des droits à, à reliés à ça. Mais dans d'autres cas, comme moi-même, euh, c'est surtout pour euh, que l'on reconnaisse nos origines, nos origines métisses. Mm -hmm. Euh, est-ce qu'il y a des, euh, des liens qui sont faits comme celle-là avec les Premières Nations qui sont euh, présentement? Ben, C'est ça. Les liens, il y, y, y en a, mais ils ne sont pas forts. Les, y a les Amérindiens, par exemple, euh, euh, vivent dans leurs réserves et ils, sont maintenant, ils ont maintenant une chasse gardée dans leurs réserves. Euh.